Beaucoup le diront, Paris VIII est l'université de la mixité. Il y a des étudiants de tous horizons et aux situations diverses. Les années passent et ce qui faisait la mentalité de Paris VIII d'antan était son désir d'apprendre et sa pensée. Il existe encore aujourd'hui quelques étudiants qui se distinguent des autres car ils entendent en cette valeur. Je m'appelle Petronille. j'ai 25 ans, je suis en deuxième année de psycho à Paris 8. Euh, en dehors de mes études, qui prennent pas mal de temps, euh, je, je travaille, euh, je travaille à la, donc pour la cellule handicap de ouais. la FAC, où je suis tutrice d'un élève qui est porteur de handicap. Je lui donne pas, pas des cours mais un soutien, un soutien en anglais. L'accueil handicap de Paris 8 est un lieu qui permet à des centaines de jeunes, quel que soit leur handicap, d'être encadrés. Euh, moi je travaille à la cellule handicap, c'est dans mon de travail, donc il y a un cours. Le personnel et les jeunes ont tissé des liens, installant une confiance qui rassure ses étudiants. Je m'appelle saint Grâce à la suite handicap, je n'ai pas de problème. Pendant le cours, j'ai une preneuse de notes. Donc, du coup, j'ai ben, que qu'à écouter le cours, à me confier ce qu'il dit le prof. Je voudrais faire un master de, de commerce international d'import et d'export. Je voudrais avoir mon, ma propre entreprise d'import et d'export à l'étranger. Je m'appelle Alexis Jurafsker, j'ai fait un bac économique et social. Alors maintenant, je pense qu'il est temps que je vous parle de ma passion pour l'informatique parce que si je suis en L3 en informatique, ce n'est pas par hasard. Donc par rapport aux applications, le fait de développer des applications pour personnes en situation de handicap, tout type de handicap confondu, c'est juste, justement dans le but de D'effacer le handicap aux yeux de la société, si je peux dire, parce que aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose de tabou. Aujourd'hui, avec tous les aménagements qui sont en train de se mettre en place, tout est possible.